Et hey yo tout le monde c'est Eridil, on se retrouve pour un Halo News dédié au Inside Infinite de février qui était comme promis sur les environnements du Halo Zeta et le moins que l'on puisse en dire c'est qu'on nous a régalé sur les visuels parce qu'on en a eu vraiment toute une panoplie et ça fait plaisir parce que euh, ça fait longtemps qu'on en a pas eu autant et ça annonce que du bon. Alors beaucoup de blabla dans cet article encore, donc on va essayer d'aller à l'essentiel en sachant que si vous voulez une version plus complète, vous avez l'article Allo.fr dédié, et les rédacts se sont vraiment déchirés sur la traduction parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Bref, au sommaire on va parler de la simplicité et de l'héritage qui sont vraiment les maîtres mots de cet Inside Infinite, qui accompagne l'idée de reboot spirituel, on va enchaîner sur la faune et le temps dynamique. Ensuite on va parler du grappin et de l'impact qu'il a eu sur la conception du jeu, puisque contre toute attente il y a quand même eu un bon gros paragraphe sur le grappin. Et enfin on va parler de l'histoire du Halo Zeta, de son passif et de son impact dans la narration. Simplicité et héritage, je ne sais pas vous, mais moi ce sont deux mots qui me font très plaisir quand j'entends parler d'Halo Infinite. Il a été mis en avant que dans Halo 5, les décors étaient un petit peu trop complexes, les structures forerunner étaient un petit peu trop compliquées, ce qui pouvait impacter la clarté visuelle du jeu. Dans Halo Infinite, on va revenir à des structures qui sont plus lisses, plus simples, mais on nous parle aussi des environnements, puisqu'apparemment les développeurs de chez 343 Industries ils ont fait quelques petites randonnées sur la côte nord-ouest des états unis Pour capturer les paysages qui sont très montagneux avec des forêts de conifères Et ils se sont beaucoup inspirés de ce type de biome pour les environnements de Halo Infinite On nous dit aussi que la mission le cartographe silencieux d'Halo CE A été une source d'inspiration car elle retranscrit un sentiment de liberté Qu'ils veulent omniprésent dans Halo Infinite et retrouver ce même sentiment pour enchaîner sur l'aspect reboot spirituel, les développeurs nous font part de leur envie de retrouver une familiarité avec les ennemis notamment en évoquant les grognards et les rapaces. Avant d'enchaîner sur le grappin qui, bien qu'étant une nouvelle mécanique de jeu, permet de prendre le pas sur une charge spartane ou l'escalade. Ce qui fait que sans dépayser les joueurs d'Halo 5, on retrouvera aussi un feeling Halo plutôt à l'ancienne. Rappelons d'ailleurs que le grappin sera un module ramassé en multijoueur, tandis qu'en campagne on l'aura tout le temps. Depuis le début de la communication d'Halo Infinite, la faune et le cycle jour-nuit ont été des éléments qui ont été mis très en avant. Ça a été la première chose que l'on a vue du jeu à l'E3 2018 quand Halo Infinite a été présenté. Pour autant, jusqu'à présent, on n'avait plus eu de nouvelles à ce sujet. Apparemment, lors du XGS 2020, ce cycle jour-nuit était actif. Le problème, c'est qu'en 8 minutes de gameplay, on n'avait pas le temps de le voir. Et en plus de ça, l'heure de la journée choisie donnait un mauvais éclairage à la scène. Bon, à présent, on a enfin des visuels d'un même endroit à plusieurs heures de la journée avec un rendu in-game. Et y a pas à dire, euh, bah ça claque. Déjà la scène est jolie, on a une structure type Halo CE, un peu old school, qu'on a déjà entrevue, mais là on peut la contempler avec l'évolution de l'éclairage et ce que ça implique en termes d'ambiance. Et là je crois qu'on touche du doigt quelque chose de complètement nouveau dans Halo, et qui va réellement être au cœur de Infinite et qui donne vraiment une sensation de liberté et de vie. Par ailleurs, je trouve intéressant de noter qu'il y a bien la mention « Campaign, work in progress » en bas de l'écran. Mention qui n'avait pas été clairement indiquée au XGS et qui avait été bien remarquée par la plupart des joueurs. Ici c'est clairement indiqué et donc c'est à prendre en compte. Car bien que l'éclairage soit aux petits oignons, sur les textures ça pêche un petit peu à droite à gauche, mais c'est du work in progress donc ça à prendre en tant que tel. Alors on sera un peu plus bref au niveau de la faune, les développeurs font encore une fois référence à Halo CE en disant que c'est bien d'implémenter cette feature qui devait initialement être prévue dans Halo CE. Ils évoquent aussi le fait qu'elle est présente mais n'a pas réellement d'impact sur le gameplay puisque contrairement à RPG où on pourrait vouloir... Tuer des animaux pour récupérer du cuir et se faire des bottes, dans Halo Infinite ça ne sera pas le cas, on ne pourra rien récupérer sur eux, par contre ils seront présents, ils seront là, feront partie de l'ambiance, et lorsque des tirs retentiront, qu'un combat se déclenchera, ils pourront être apeurés et donc nos actions auront un impact sur elles, mais elle sera plus là pour l'ambiance qu'autre chose. Alors à présent parlons du grappin, parce que j'ai été assez étonné de voir qu'une partie si importante d'un Inside Infinite dédié exclusivement à l'environnement était dédiée au grappin. Et ce qui ressort c'est que la campagne a été pensée autour de celui-ci car il permet d'aborder une situation de manière assez différente selon la manière dont on l'utilise. Auparavant les niveaux à l'eau étaient des niveaux couloirs, donc on suivait le chemin et il n'y avait pas 150 000 manières de passer. À présent, à partir du moment où il y a un grappin, on peut aborder une situation de plein de manières différentes et donc il faut penser le jeu pour pouvoir répondre à chacune de ces situations. Un exemple pris dans l'article est celui d'un bastion paria qui pourrait être attaqué. S'il n'est pensé que pour être attaqué d'une certaine manière alors que le grappin est implémenté, des gens pourraient juste skipper complètement l'action et aller directement à l'objectif. Le fait d'implanter le grappin nécessite de penser à toutes les manières possibles d'attaquer ce bastion, à savoir rentrer dans le tas, ou alors essayer d'escalader la structure pour passer par en haut, ou alors passer par des grottes pour essayer de contourner l'action principale, en bref, le grappin, c'est vraiment la philosophie de la campagne. La campagne a été façonnée autour de cet outil qui permet une réelle liberté, donc il fallait une campagne qui apporte une réelle liberté. Pour autant, comme nous l'avons dit, le grappin n'est présent tout le temps qu'en campagne, il n'est pas forcément multijoueur, il s'agit d'un module, et en parlant des modules, on nous indique qu'on pourra stocker jusqu'à 3 équipements différents, qui se rapprochent beaucoup des équipements d'Halo 3 par ailleurs. Et là dessus je trouve ça intéressant de nuancer la place du grappin qui est réellement un outil de campagne avant tout mais qui ne va pas impacter le multijoueur au point de transformer Halo en Titanfall étant donné que de toute façon c'est un truc qu'on ramasse comme n'importe quel autre équipement donc ça semble assez anecdotique, le temps nous le dira. Alors enchaînons sur le dernier point qui est l'expérience narrative et j'ai envie de préciser l'impact de l'histoire du Halo Zeta sur la narration. Répétons-le encore une fois, Halo Infinite se veut comme un jeu ouvert, les actions ne seront plus aussi guidées qu'avant et il y aura aussi tout un tas d'éléments secondaires à réaliser. De ce fait le jeu sera propice à l'exploration et aussi à l'exploitation de l'histoire du Halo Zeta. Pour ceux qui ne seraient toujours pas au courant, le Halo Zeta c'est un Halo qui a un très lourd passif puisque c'est le dernier Halo de première génération encore en exercice, mais je ne développerai pas puisque nous avons déjà un Halo Culture dédié qui a été réalisé. Ces éléments qui pourront être découverts par le joueur donneront des indices sur le passé de Halo, le présent de Halo, mais aussi le futur de la licence Halo. Je trouve très intéressant de revoir un peu d'univers étendu s'immiscer dans la trame principale parce que, à mon avis, c'était quelque chose qui faisait un peu défaut à Halo 5 et qui était une force d'Halo 4. Bref, je pense que le Halo Zeta, il va sérieusement nous ambiancer sur l'extinction des Forerunners, les anciens humains, sur la guerre entre les humains et les parias, et ça va être jonché d'indices sur tous les événements qui ont précédé ce jeu, et sur ceux qui vont lui succéder, et je suis impatient. Donc liberté, mystère, simplicité, héritage, je crois que ce sont des mots qui caractérisent cet Inside Infinite, et plus largement qui vont caractériser Halo Infinite, donc comme annoncé on va se retrouver dans un mois pour le prochain Inside Infinite qui va être dédié à l'ambiance sonore du jeu donc euh, on verra bien ce que ça donne. En tout cas il y a encore beaucoup de choses à dire sur cet article je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. On se dit à la prochaine et bien entendu vive l'eau